Alors, avant de passer demain aux résonances théologiques actuelles, et la tradition dans les colloques de La Rochelle, euh, du coup, euh, qui se passe aujourd'hui à Lyon, c'était de faire un, un petit, une petite synthèse, donner quelques éléments de synthèse des deux jours consacrés à l'étude patristique et historique, avant de pouvoir passer ensuite à, aux, aux résonances. Alors, comme l'a bien dit Olivier Huck, à l'ouverture de sa communication, la définition du mot synode, paradoxalement, n'est pas d'emblée limpide. Surtout qu'il évolue en fait au fil du temps et que la référence immédiate qui vient à l'esprit n'est pas du tout la même pour un évêque du IIe siècle comme Irénée, par exemple, qui utilise l'image de la synodia, la caravane des apôtres, comme une définition de l'Église. Ce n'est pas la même pour un évêque du IVe qui applique les recommandations de Nicée et qui réunit son Église deux fois par an pour en quelque sorte faire un point d'étape ou bien c'est, encore une fois, pas la même pour un évêque convoqué par l'empereur à participer à un concile doctrinal dans le, con dans le contexte de la réfutation d'une hérésie. Ces différents angles de vue qui diffèrent, euh, on n'a pas les mêmes acteurs, on n'a pas les mêmes protagonistes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la, la, la même force d'impact, on n'a même pas la même puissance invitante, comme on a dit plusieurs fois. Ce sont autant de dossiers ouverts pour éclairer des facettes inspirantes de la synodalité pour aujourd'hui. On a vu que la synodalité a été décrite par les uns ou les autres, euh, parfois de façon extrêmement positive. Je vais je tirer quelques petites perles. Par exemple, euh, le cas du Concile de Paris où Hilaire est parvenu à rétablir une unité qui avait été pourtant mise à mal précédemment par les mêmes acteurs. Euh, une autre perle positive, c'est un lieu d'exercice de la charité à l'image de la koinonia recommandée par Ignace ou bien Basile. C'est aussi un lieu de réconfort comme on l'a vu pour euh, l'église syriaque orientale persécutée ou bien comme une voie claire ou un remède comme une saine expression des tensions pour parvenir à les dépasser. Parfois, au contraire, l'exercice de la synodalité a été considéré comme aplatissement en quelque sorte de la visée théologique, ramener à un exercice du pouvoir peu différent des, mani des manipulations mondaines. Et justement, je crois que Philippe a quelque chose à nous rapporter de ce côté-là. Oui, je voulais ah. vous présenter d'abord toutes mes excuses. Mon train est à 18h07, donc je vais quitter les lieux assez vite après cette prise de parole. Euh, je vous lis la citation suivante et nous devinerons ensemble qui a pu euh, proférer une telle affirmation. « À la vérité, je considère qu'on devrait fuir tout concile d'évêques. Ce n'est que dispute continuelle, ambition et lutte pour le pouvoir. » Et cette formule a été citée volontiers par Luther, elle est de Grégoire de Nazian, dans la lettre 130 qu'il adresse donc à Procope à l'été 382. Alors bien entendu, ça s'inscrit dans un contexte et un parcours personnel dont vous connaissez les étapes et le déroulement terrible pour Grégoire du concile de Constantinople 381. Moi j'insisterais en matière de synodalité, spécialement de synode, évidemment c'est marqué par ce qui a pu être signalé et travaillé dans le cadre de notre rencontre, c'est aussi lié à mon expérience d'historien sur le fait que les synodes ne se déroulent que très rarement comme prévu si ça rejoint ce que je te disais, parce que là, il y avait quand même un cadre extrêmement ferme pour le synode de Latran. On avait prévu que ça devait se dérouler un petit peu comme ça, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres. Et d'ailleurs, ce n'est tellement pas le cas pour Éphèse 431 que Cyril prend l'initiative, en fait, et il exploite l'occasion. Les synodes font donc place à de sérieuses tensions, on l'a vu, et des difficultés majeures, de là la formule de Grégoire que je pense, j'ai imaginé qu'il ne fallait pas la passer sous silence. Mais, et c'est le, le propre en particulier de, de Nicée, mais pas uniquement, ce sont aussi des moments de, où se révèlent des trésors d'interprétation. L'homoousios est connu, battu et rebattu comme affirmation, mais il ne figure pas dans les Écritures. Hein. Donc c'est une manière d'être fidèle, d'une façon dynamique, à, à, au révélé chrétiens, et donc à la fois en Christ, avec cette dimension sotériologique que tu rappelais, hein, c'est-à-dire notamment au titre de la Christologie. Et donc c'est toujours un chemin exigeant, mais je crois que ce chemin d'exigence, c'est aussi un chemin de perfectionnement dans la foi et en communion. Et donc je crois que c'était une voie à emprunter. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avant de prendre une autre voie de chemin de fer. Est-ce que tous les membres du Conseil scientifique doivent dire quelque chose Non Ça peut être une parole apophatique et qui brille par son silence. J'ai déjà beaucoup parlé. Euh, moi, juste, juste une idée. Euh, je trouve... Euh, enfin, vraiment, je trouve qu'on a eu... Euh, des, des contenus d'intervention très très riches euh, de la part des uns et des autres, euh, tant du point de vue historique euh, euh, que théologique, et puis on voit déjà les résonances contemporaines que peuvent avoir toutes ces interventions que, que, nous, avons, que nous avons entendues. Euh, pour moi, ça illustre bien quand même ce fait que vous voyez se référer au Père euh, c'est pas voilà c'est pas de l'antiquisation, enfin je sais pas comment dire il y, y, y a vraiment on trouve dans, dans toute l'histoire de la patristique euh, voyez le, le recul euh, qui et on le voit absolument nécessaire pour euh, euh, oui pour, pour, pour se ressourcer pour pour refonder enfin voilà pour pour se donner de la fraîcheur de pensée théologique et éviter euh, et, et surtout se dire voilà euh, ne, ne cherchons pas à les instrumentaliser aujourd'hui dans tous les débats autour de la synodalité. Pour moi, c'est plutôt des, des clignotants en rouge, enfin des, des alarmes qui retentissent en disant euh, attention, euh, parce que nous aussi on est liés à notre contexte. Euh, donc euh, voilà, ne, ne, ne prétendons pas euh, euh, apporter une définition définitive sur ce qu'est la synodalité ou sur ce qu'elle devrait être, etc. Parce qu'on est aussi situé dans notre monde contemporain avec son histoire et qui et dont une histoire déjà la, enfin, et qui a été précédée par une histoire donc je me dis voilà c'est le recours à l'histoire est fondamental en théologie euh, voilà, la théologie doit être résolument antignostique euh, de ce point de vue là euh, parce qu'elle tombe finalement dans une forme de gnose idéologique et je pense que le voilà le christianisme euh, c'est un danger qu'il peut courir, euh, surtout dans, voilà, dans une société contemporaine où voilà, les idéologies courent un peu à droite et à gauche. Et euh, attention de ne pas répondre à l'idéologie par l'idéologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Que ce soit dans une idéologie de, de la rupture forcément ou, ou d'une absolue continuité, c'est toujours, euh, toujours très dangereux. Euh, restons bien situés, enracinés, conscients de, de notre situation historique et conscients aussi que ben, d'autres nous ont précédés. Enfin, moi, c'est cette vision-là du, du, voilà, de la prise de hauteur que m'invite à à, prendre, à avoir les Pères de l'Église. Et j'en remercie vraiment euh, tous les intervenants, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Euh, j'ai pris beaucoup de notes, euh, vraiment. Euh, donc, euh, voilà, c'est un merci que j'adresse plutôt aux intervenants. Marie-Laure demande ce que tu dis en mot. Voilà, avant. avant, avant venir, bon, Allez, après. Moi, il me revient simplement un petit, un petit détail qui fait écho à plusieurs choses qui ont été dites. Euh, C'était à propos de, de ce que tu as dit, notamment, Elie, tout à l'heure, sur la, la fameuse réception de la formule de Cyril par Maxime, euh, l'unique nature incarnée du Verbe. Euh, au moment de la querelle des trois chapitres, dont il a été question aussi, euh, ça Zermian, qui a été le, le, le grand défenseur des trois chapitres, hein, cette, cette théologie en Afrique du Nord, qui nous a laissé une très grande œuvre, très importante, disait, euh, en parlant de cette réception difficile de la théologie de Cyril, et qui, qui, qui faisait clivage, il disait, mais, euh, même si Cyril s'était contredit lui-même, il faudrait préférer le Cyril d'Éphèse, au reste de son œuvre, parce que le Cyril d'Éphèse, c'est le Cyril qui a été approuvé par un concile, il ne parlait pas tout seul. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon, ce, ce discernement de Facundus Zermian, de dire, voilà, euh, quel que soit euh, même que soit un théologien, hein, si, si génial soit-il, mais aussi un évêque, si important soit-il euh, pour l'Église de son temps, dans sa hiérarchie, quel que soit son rayonnement, il faut toujours privilégier la collégialité, la synodalité, euh, plutôt que euh, l'autorité d'un seul. Dès qu'on est dans le un seul, on est dans les dangers. Voilà. Je crois que ce qui vient d'être dit, en effet, c'est extrêmement important. Le, le, dit, le détour par l'histoire est riche d'enseignements. Euh, en même temps, je dirais que ce, ce colloque, il ne résout pas la question de la synodalité aujourd'hui, <rire> et ça rejoint la, la, la question de Marie-Laure et le peuple, il est où <rire> Or, voilà, la, la, la, la, la, la, j si la synodalité préoccupe l'Église catholique à l'heure actuelle, c'est bien la place du peuple. Mais, je pense que ce détour, ce détour par l'histoire est, est extrêmement important. Et, et le témoignage qui a été rapporté j des, des difficultés à de tenir cette institution synodale, mais l'institution synodale, elle est une figure d'une réalité, euh, je plus générale et plus profonde. Quoi. Donc, mais, mais ça apporte énormément d'enseignements, parce que je pense que Jean-François Giron l'abordera demain. La Commission théologique internationale l'a abordé elle-même. Il faut effectivement passer par ces institutions, sinon on rêve. Mais il ne faut pas se limiter simplement aux institutions. Sur ce, mes chers amis, nous avons dépassé de 10 minutes. Merci beaucoup de votre patience. Et on se retrouve donc demain à 9h30 pour les résonances théologiques actuelles de ce beau thème.